Comment trouver une idée de business rentable Dans cette vidéo, on va parler justement bah, de nouveaux moyens de communication afin de pouvoir rendre son activité rentable. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux savoir justement comment à travers notamment une chaîne YouTube, un compte Instagram, une page Facebook, comment est-ce que tu peux finalement rendre ton activité rentable et lucrative Si c'est un sujet qui t'intéresse, t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite surtout à t'abonner à cette chaîne YouTube. On a pour challenge d'atteindre les plus de 100 000 abonnés. A chaque nouvel abonné, on offre un dollar à une association caritative. Donc si tu veux faire partie de ce mouvement, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu cliques, tu likes, tu commandes, tu t'abonnes et surtout tu partages la vidéo. Okay? Dans cette vidéo, on se retrouve une fois de plus dans le sud de la France. Donc là, je suis... Euh, dans un penthouse que j'ai loué pour plusieurs mois Donc comme tu le sais, j'ai quitté le Québec pour plusieurs mois Justement pour passer quelques mois dans le sud de la France Et par la suite, je vais aller vers les états unis Et notamment en Afrique francophone okay? On va parler justement de comment rendre une activité rentable Grâce notamment à Internet Et je vais partir d'un constat Je vais partir d'un constat Je prends prendre un petit gorgé Comme on dit dans le sud, à la santé du colonel Je vais partir d'un constat Toutes les personnes... En fait, j'ai reçu énormément de commentaires. Depuis un moment, je reçois des fois des commentaires de personnes qui me disent « Oui, mais pourquoi tu fais des vidéos YouTube Tu passes ton temps à faire des vidéos YouTube Tu passes ton temps à parler d'immobilier, à raconter ta vie, etc. » Et ça me fait rire, en fait. Ça me fait rire. Pourquoi Parce que ces personnes-là n'ont pas compris que YouTube, c'est un business, en fait. YouTube, c'est un business, c'est-à-dire aujourd'hui, à travers Internet, tu peux faire connaître... Ton produit des services des connaissances quel que soit ton domaine d'activité tu peux le faire connaître au plus grand monde à moindre coût et, et en fait les gens ils n'ont toujours pas compris que aujourd'hui les réseaux sociaux internet c'est une machine de guerre c'est une machine de guerre et c'est pourquoi c'est parce que nous on est toujours la plupart des personnes sont en mode consommateur c'est à dire elles vont voir des publications elles vont voir des produits des services elles vont pas se dire que bah, quelqu'un qui promouvoit, qui fait des vidéos sur YouTube, quelqu'un qui promouvoit des produits et des services sur internet, ben bah oui, c'est une source de revenus. Je ne le cache pas, c'est une source de revenus. Mais c'est un moyen également de pouvoir accélérer une activité. Je te donne juste un exemple. On va prendre l'exemple de par exemple d'un restaurateur. Quelqu'un qui, quelqu qui fait à manger, tu vois. La méthode traditionnelle, c'est quoi C'est de par exemple. Et j'en parlais même avec une amie. Voilà, elle aime bien faire des plats, euh, livraison à domicile, etc. Donc, elle, veut, elle elle a envie de développer un restaurant. Je lui ai dit, mais écoute, avoir un restaurant, c'est bien, mais c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. En moyenne, les restaurants, en termes de marge de profit, font en, en moyenne 10%. Okay? Je lui ai dit, mais tu vas avoir un restaurant, comment est-ce que tu vas te faire connaître Elle m'a dit, oui, je vais donner des flyers, je vais faire des affiches dans la rue, je vais en parler, je vais faire du bouche à oreille, etc. etc. Et quand j'aurai le moyen J'aimerais pouvoir ben, potentiellement faire un poste à la radio, etc. C'est etc. très bien. Mais c'est lent. C'est lent. Est-ce que je lui, ai dit, je lui ai dit, écoute, pourquoi est-ce que tu ne te lancerais pas sur Internet? Tout simplement. Où tu ne partagerais non pas tes, tes plats, mais les recettes de tes plats. C'est-à-dire, tu pourrais acheter une caméra, prendre de belles photos, etc. Avoir une équipe de tournage qui va te filmer en train de faire des très bons plats et tu vas vendre ces recettes-là à des mères de famille, à des personnes qui veulent faire à manger. Tout simplement. Et j'en reviens par rapport à YouTube. Au moment où tu es en train de regarder cette vidéo, il peut y avoir en moyenne, euh, je te dirais en moyenne 75 à 100 personnes qui regardent une vidéo sur cette chaîne YouTube-là. Une vidéo sur cette chaîne YouTube-là où à la fin, je propose des services où je propose des services en immobilier. imagine sur une journée il y a entre 5 et 10 000 personnes qui regardent ma vidéo c'est sûr que ben derrière il va y avoir des personnes qui vont être intéressées de travailler avec nous tout simplement et c'est ça en fait que les gens n'ont pas compris c'est à dire c'est que sur youtube oui je donne du conseil gratuit oui j'ai aidé énormément de personnes tous les jours je dis bien tous les jours je reçois des messages sur instagram merci Florent grâce à tes vidéos j'ai pu euh, acheter ma première propriété grâce à tes vidéos j'ai pu faire ceci grâce à tes vidéos j'ai pu euh, avoir du financement créatif etc et j'en suis très fier et c'est l'objectif c'est l'objectif c'est la raison pour laquelle des fois tu vas avoir des personnes qui vont critiquer en disant oui mais toi tu vends des formations oui etc etc oui c'est bah, normal hein. c'est normal entre guillemets tout travail mérite salaire toi tu travaillerais gratuitement non tu vois mais moi, à contrario de beaucoup de personnes, en tout cas, c'est ce que les gens ne comprennent pas sur Internet, c'est que sur Internet, tu donnes énormément de contenu gratuit. J'ai plus de 550 vidéos sur Internet. Si quelqu'un s'assoit pendant, je ne sais pas combien de temps ça prendrait pour voir toutes mes vidéos, sachant que je tourne des vidéos depuis maintenant 2017, tu feras le calcul. Trois vidéos par semaine en moyenne. Quelqu'un s'assoit et regarde toutes mes vidéos. Cette personne est capable de devenir millionnaire, voire multimillionnaire en immobilier. Je ne te le cache pas. Est-ce que c'est tout le monde qui aimerait Passer autant de temps à tout regarder. Non. C'est la raison pour laquelle ben, on a développé des programmes où ça va beaucoup plus vite. Où en 3, 4, 5, 6 appels sur 6 mois avec un coaching de groupe mensuel, c'est plié. Tu vois? Et c'est là où je veux en venir. C'est que avoir un business rentable aujourd'hui, ça passe par les réseaux sociaux. Que tu sois dans la nutrition, que tu sois dans l'euro national, que tu aies un magasin, que tu aies n'importe quoi. Tu peux faire connaître ton produit sur Internet à moindre coût. Et moi, ça me fait rire des fois les personnes qui m'insultent sous mes publicités, en mode Ah, c'est n'importe quoi, vendeur de rêve, etc. Mais ces personnes n'ont pas compris qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est comme. C'est comme. C'est comme si la regarde, c'est comme si là, là, il y a un magasin en bas, tu vois. C'est comme si les personnes qui insultent, c'est ça. Ces personnes vont aller dans le magasin. Imagine, tu vas dans. Imagine moi, je vais dans le magasin de cette personne-là et je commence à l'insulter. En disant non, je ne vais pas avoir tes produits ici et tout et tout et tout. Qu'est-ce que cette personne va faire Elle va me mettre dehors. Ok Les réseaux sociaux, c'est également la même chose. C'est-à-dire, c'est que quelqu'un qui voit ma page Facebook, quelqu'un qui voit ma page YouTube, elle est chez moi. <rire> je vais dire, mais elle est chez moi, en fait, tu vois. C'est ma page. C'est moi qui l'ai créée. C'est moi qui poste dessus. Je poste ce que je veux dessus. Et les personnes viennent t'insulter Tu te dis mais attends mais il y a un problème Il <rire> y a un problème C'est comme si quelqu'un rentre chez toi et t'insulte Bah cas, pourquoi tu rentres chez moi Tu vois ce que je veux dire enfin, des fois, En fait des fois je regarde et je regarde les commentaires des gens Et je dis mais soit c'est moi qui ai un problème Soit les personnes sont complètement tarées en fait Très sérieusement C'est ma page et les gens viennent t'insulter Si la personne ne veut pas Je ne suis pas en train de dire que C'est de plaire à tout le monde Encore heureux mais moi, demain, j'aime pas le conduit de quelqu'un. Qu'est-ce que je veux me fatiguer à aller insulter la personne, en fait bah, Je passe où Je dis, ah, bah moi, ça m'intéresse pas ce qu'elle fait, ça se trouve, c'est bien, je ne veux même pas savoir. Je continue ma route. Mais tu as des personnes qui vont te taper des romans, s'il te plaît. C'est-à-dire, ils te prennent, ils tapent le clavier, jusqu'à ils peuvent même se casser les doigts. Mais en fait, très sérieusement, c'est que, aujourd'hui, hein, même si tu es salarié, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Tu dois avoir une présence sur LinkedIn, tu dois partager du contenu, tu dois... Parce que le plus tu es visible, en tout cas, le plus tu présentes tes produits et services à du monde, le plus tu vas avoir d'opportunités qui vont se présenter à toi. Le plus tu vas avoir de personnes qui vont vouloir travailler avec toi. Tout simplement. Les réseaux sociaux, ce n'est pas du gratuit. Quand tu vois une publicité, il y a écrit sponsorisé. Ok Quand tu vas voir une compagnie aérienne faire de la publicité, et il y a écrit sponsorisé sur Facebook. Tu penses que c'est pour faire geler c'est pour vendre des billets d'avion. On est d'accord Donc, si tu vois quelqu'un comme moi ou autre, et tu vois une publicité sponsorisée, bah, c'est pour faire connaître les produits et services. Et pour vendre des produits et services, ce n'est pas pour faire joli. Tu vois Donc, il faut arrêter en fait de dire que je ne sais pas ce que tu fais sur Internet, machin, machin. Oui, c'est une activité. C'est comme son nom l'indique, business en ligne. <rire> tu vois Business, c'est écrit en haut là. Là, si tu vas sur mon compte, YouTube est écrit en haut, immobilier. « Mindset Digital Business », donc « Business en ligne ». C'est écrit juste en haut, là. Il y a le mot « business ». Qui dit « business » dit que c'est une source de revenus. Une chaîne YouTube, c'est une source de revenus. Même lorsque tu vas voir, des fois, tu vas te connecter sur ma chaîne YouTube, tu vas avoir des publicités qui passent pendant que tu es en train de regarder la vidéo. Je sais, c'est très désagréable. Mais c'est une source de revenus. C'est-à-dire les y a des personnes qui payent pour passer des publicités, pour que leur publicité passe sur ma chaîne. Parce qu'en parce qu en fait, avec l'algorithme de YouTube, ils peuvent identifier que ben, toi, par exemple, un l'exemple, tu aimes tel type de produit. Donc, quand tu vas regarder une de mes vidéos, il y a ce produit-là qui va apparaître à ton écran en publicité parce que l'algorithme sait que tu vas potentiellement être intéressé par ce produit-là. Et moi, on me paye par rapport à ça. Oui, ce n'est pas des revenus conséquents, mais c'est quand même, voilà, on ne crache pas dessus, tu vois. Mais clairement, il faut penser autrement. Aujourd'hui, je le répète, et c'est vraiment le message de cette vidéo, quel que soit ton domaine d'activité, quel que soit ton produit, quel que soit ton service, il te faut une présence en ligne. Aujourd'hui, internet, c'est-à-dire, tu vas faire une publicité à la télé. Tu n'as même pas de moyen de voir qui a regardé ton contenu. Moi, aujourd'hui, je peux voir sur internet que bah, telle personne de tel âge, des personnes entre 25 et 45 ans sont intéressées par mes produits et services. Des personnes situées au Sénégal, des personnes situées au Québec, des personnes situées en France, en Belgique, etc. sont intéressées par mes produits. Donc, je peux communiquer directement envers eux. Tu vas me mettre à la télé, tu, tu vas avoir quelle quel, quel information Ça peut être un bébé de deux ans qui a vu ta publicité ou ton, ou ton produit. Il va pas se lever demain pour aller acheter ton produit. Faire un spot publicitaire à la télé, ça peut te coûter 10-20 000 euros. Faire une publicité en ligne sur YouTube ou sur Facebook, ça te coûter peut-être 500 000 dollars, dépendamment, pour avoir le même type de résultat, je veux dire, en tout cas, le même, la même portée, si je peux dire. Malheureusement, les personnes n'ont pas compris ça. C'est la raison pour laquelle tous les mois, tous les mois, à côté de l'immobilier, on organise... Le Quantum Summit Virtuel. Donc C'est un événement où bah, j'apprends aux chefs d'entreprise, travailleurs autonomes, tous les professionnels, de la vente du marketing, de la communication, comment promouvoir leurs produits et services. Et je suis sûr que parmi vous, il y a des personnes qui ont des produits exceptionnels, il y a des personnes qui ont des idées exceptionnelles, qui ont des services exceptionnels, mais qui malheureusement n'arrivent pas à faire parler ça, n'arrivent pas à le faire connaître au plus grand public. Aujourd'hui, grâce à Internet, tu peux faire connaître des produits au grand public. Beaucoup de personnes m'ont compatrioté lorsque j'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube sur euh, un immobilier au Québec. Pourquoi Parce que j'étais jeune immigrant de couleur, euh, avec un accent, etc. Parce que je n'avais pas assez de logements en immobilier pour prétendre conseiller des personnes à investir en immobilier. Et je te le dis aujourd'hui, en de similité, et même aux personnes qui regardent cette vidéo, qui se reconnaîtront et qui croyaient nous faire tomber. On est la plateforme numéro 1 en, en, en immobilier au Canada francophone. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'y a même pas besoin d'aller par 10 000 chemins. Là. Tu regardes les statistiques sur Internet. Tu tapes Immobilier Québec sur YouTube. Immobilier Canada, fais l'exercice. C'est qui qui va sortir en premier C'est moi. Tu vois donc Et ça, ça demande de la discipline. Ça demande des connaissances, bien évidemment, en marketing. Et surtout, ça demande un mindset de fou. C'est-à-dire, le nombre de fous. Il y a des personnes qui auraient craqué. C'est-à-dire, se ce serait dit, non, mais... si tu sais ce qu'on appelle, il a, a des fois le syndrome de l'imposteur. et se dire non, moi, je suis pas légitime d'eux. Non, j'ai plié tout le monde. C'est-à-dire, hein, tout le monde au Québec. Tout le monde. Immobilier Québec, c'est nous. Immobilier Canada, c'est nous. Euh, entrepreneur Québec, entrepreneur Canada, j'ai même encore plein de plateformes que j'ai même pas encore développé On est le numéro 1. Donc, on peut également t'apprendre comment être le numéro 1 dans ta niche. OK, okay nous, moi, je suis limité au Canada, au Québec, mais... Les stratégies qu'on a implémentées, on les réplique également au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout, même en France. L'ancien produit aujourd'hui, c'est très simple. Donc, si ça t'intéresse, c'est une activité en parallèle qu'on fait à côté de l'immobilier. Bien sûr, l'immobilier, ça reste le cœur d'activité. Et même les personnes qu'on accompagne à se déployer grâce à Internet, en tout cas à augmenter leurs revenus grâce à Internet, en finalité, on leur dit, bah, écoutez, l'argent que vous avez généré, c'est bien beau, mais à un moment donné, il faut l'investir, hein, les gars. Tu vois, c'est change de valeur jusqu'au bout, quoi, donc... Clairement, donc si tu souhaites apprendre ça, tu il te suffit de cliquer dans le lien juste en dessous et tu vas voir, bah, on, on a organisé un événement une fois par mois où bah, on parle un peu bah, de comment créer une entreprise rentable grâce aux réseaux sociaux. Et je peux te le dire, je te le dis vraiment très sincèrement et j'avais la discussion avec un ami l'autre jour par rapport à ça. Si à ton activité principale, tu arrives à greffer ce côté internet, ce côté réseaux sociaux, tu peux faire du x10 en termes de chiffre d'affaires, vraiment. Et c'est des activités beaucoup plus lucratives que certaines industries ou je sais pas quoi, certains business physiques qui te prennent la tête. Regarde, là, là, là, je suis en train de travailler, tu vois. Là, tourner des vidéos, ça prend du temps, c'est du travail, OK? Mais regarde quand même le cap Tu vois? Tu vois, donc, euh, et ça, je peux le faire de n'importe où. Là, je suis avec mon iPhone, tu vois, j'ai oublié mon micro et... Mon matériel de tournage est au Cameroun Donc euh, voilà, je fais avec les moyens du bois Mais, tu vois, cette vidéo, elle va être vue Par 2, 3, 4 000 personnes par exemple Et parmi ces 2, 3, 4 000 personnes Il ben, y a sûrement quelques personnes qui vont Assister à l'événement Et parmi ces personnes qui vont assister à l'événement Il y a potentiellement des personnes qui vont travailler avec nous Pour apprendre à faire ce qu'on fait Transfert de connaissances, il n'y a pas de mal à faire ça Réveillez-vous La vie c'est comme un livre Il hein. y a des personnes, et je les dis très souvent Tu as 10 chapitres il y a des personnes qui sont au son chapitre 9 Il y a des personnes qui sont au chapitre 7 Il y a même des personnes qui sont au chapitre 3 Mais qu'est-ce qui empêche les, les personnes qui sont au chapitre 3 D'enseigner aux personnes qui sont au chapitre 1 et 2 Ce qu'il y a dans le chapitre 3 voilà. Qu'est-ce que je vais te dire par là C'est que tu n'as pas besoin d'être le meilleur dans ton domaine Tu n'as pas besoin d'être le plus expert dans ton domaine Oui, il y a un minimum de connaissances à avoir Il y a un minimum d'expérience à avoir ne va pas vendre ce que tu n'as jamais fait. Ok? Mais tant que tu es le meilleur dans ta tête, tant que tu es aligné par rapport à ce que tu fais, tant que tu as confiance en toi, rien ne peut t'arrêter, mon ami. Donc, clique dans le lien juste en dessous et on se retrouve très prochainement pour le Quantum Summit. Et sinon, on se dit à la santé du colonel. À très bientôt. Ciao.